Pour les mitaines hyper simples et sur mesure, il nous faut donc une main à mesurer, de quoi la mesurer, de quoi transformer les centimètres en mailles, ça s'appelle un échantillon, et de quoi calculer et prendre, une, prendre des notes euh, si on en a besoin. L'échantillon donc important à faire au point qu'on va utiliser, c'est-à-dire le point mousse et avec les aiguilles qu'on va utiliser aussi ça m'a déjà joué des tours euh, donc je, fait, je mesuré, donc les fais, je l'ai mesuré les épingles des limites 10 cm il y a 15 mailles vous pouvez me croire sur parole il y a 15 mailles pour 10 cm d'accord, donc déjà ça je peux le noter 15 mailles 10 cm éventuellement je peux déjà voir que pour 1 cm il me faut 1,5 maille. bien, maintenant que j'ai le nombre de mailles par centimètre. Là, je vais mesurer ma main. Alors, mesurer ma main juste sous les doigts, à l'endroit où c'est le plus, le plus fort. Alors, le faire toute seule, c'est pas spécialement évident. Mais devrait y arriver quand même. Donc, je fais le tour. Je ferme le point en replaçant le ruban au besoin. Et je regarde où arrive le zéro. Le rez est un peu effacé Il arrive à 20, tout pile Donc 20 cm de circonférence Donc On multiplie par 1,5 Ou euh, 10 x 2, 15 x 2 10 x 2 font 20 cm 15 x 2 font 30 mailles Donc je vais monter 30 mailles Hop, Pour 20 cm Bon, très bien Donc 30 mailles voilà la laine, voilà les aiguilles, très courtes, donc je vais ne pouvoir faire, faire qu'une seule mitaine sur les aiguilles. Euh, si vous avez euh, des aiguilles grandes, ce qui est généralement le cas, vous pourrez en mettre, mettre les deux l'une à côté de l'autre en prenant soit deux pelotes différentes, soit un bout et le deuxième bout de la même pelote. Euh, donc 30 mailles, pas trop serrées pour que qu'on puisse y passer la main. Donc pas trop serré. Vous prenez la méthode que vous que vous voulez. J'utilise celle-là. Et pour ne pas trop serrer, je ne je enfin je vous montre ça tout de suite. Je ne serre pas trop la maille sur mon aiguille. voir je la serre pas du tout. Je passe l'aiguille d'abord et je resserre ensuite. J'ai déjà dû, je pense le montrer. Donc je monte 30 mailles. Voilà. <coughs> je vérifie. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Et je fais euh, un rang. Un rang en droit. Un rang de mailles en droit. Pour ce tout premier rang, je tricote la première maille, par la suite, euh, non, je vous montrerai comment comment faire pour se simplifier la vie après pour la couture, donc un rang de mailles endroit, droit, 30 mailles endroit, et comme ça représente le dessus et le dessous de la main, je vais mettre un marqueur au milieu. Euh, à 15 mailles et je ne le vois pas je vais les chercher le marqueur là donc à, 30, à 15 mailles donc là j'en ai déjà 5 6 7 8, 9 10 11 12 13 14 15 voilà côté qui représente la paume de la main et l'autre le dessus alors je sais pas encore lequel hein, ça on verra euh, quand ce sera fini je me pose pas la question pour le moment de savoir où est le dessus ou est le dessous ni l'intérieur extérieur puisque c'est du point mousse qu'il est réversible voilà ok on arrive au bout. Alors, je vais commencer par faire une augmentation sur chaque moitié et une seule, euh, pas deux. Je parle là euh, à ceux qui sont habitués à augmenter de chaque côté, donc de chaque côté, ça voudrait dire là, là, derrière le marqueur et au bout. Là, je vais juste le faire en début de rang, après la première maille et euh, en début de milieu de rang, après euh, la première maille, après le marqueur. Donc je vais faire ça avec une, une, une augmentation intercalaire, tout ce qui est plus basique. Et pour que la première, la lisière soit facile à coudre, je vais passer la maille. Je vais la glisser, comme, en la prenant comme si je voulais la prendre à l'envers, la, la tricoter à l'envers, avec le fil derrière pourtant. Donc fil derrière, comme pour la tricoter à l'envers, et je glisse. l'augmentation intercalaire juste derrière en récupérant le fil qui est entre deux mailles Alors, on va faire c'est pas forcément voilà. immédiat mais c'est pas trop compliqué quand même et je tricote jusqu'au marqueur donc euh, du coup je me retrouve avec 16 mailles de ce côté là 4 5 6 7 13, 14, 15, 16, tout va bien et je refais la même de ce côté là une maille, l'augmentation intercalaire et la suite du rang. Donc je vais rajouter comme ça une maille de temps en temps parce que la main va en s'élargissant Elle n'est pas toute droite, notamment il y a le pouce, C'est pas non plus des augmentations très brutales, c'est assez progressif, donc assez écarté, pas à tous les rangs ni tous les deux rangs, mais tous les quatre rangs, c'est-à-dire qu'on fait euh, un rang où on augmente et on en fait trois où on n'augmente pas. Donc maintenant que j'ai fait le rang avec augmentation j'en vais en faire 3 sans augmentation donc trois rangs, de mailles à l'endroit voilà on se retrouve après les trois rangs quand ils seront terminés donc voilà euh, pour vérifier que je suis bien à la bonne hauteur <coughs> Je compte que j'ai fait un rang, donc j'avais commencé sur ce côté-là. Un rang sans rien. Un rang avec augmentation, ça fait 2. Et trois rangs sans rien, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au point où on compte euh, un creux, compte pour un rang et euh, une bosse aussi. Donc je suis bien, j'ai bien fait 5 rangs, j'en suis au sixième. Euh, l'augmentation suivante cette fois je vais la faire à l'autre bout donc c'est à dire complètement à gauche de la première partie enfin, à une maille du bord quand même à, à, et, euh, pas tout à fait au bord mais juste avant et pareil la deuxième partie à une maille du bout entre l'avant-dernière et la dernière maille donc je commence par faire les mailles endroit normal. donc pareil je glisse à l'envers en mettant le fil derrière je fais du point mousse jusqu'à la dernière maille, jusqu'à ce qu'il reste une maille et à nouveau une augmentation intercalaire même chose ici Alors, non seulement ces augmentations permettent de suivre la forme de la main, mais aussi de faire un gousset pour le pouce. Et voilà. Donc à la fin, l'augmentation intercalaire. Et à nouveau, trois rangs. Sans augmentation. Donc j'en avais fait 5, je bien faire le sixième, je vais faire les 7, 8, 9, sans augmentation. Et sur le dixième rang, j'en referai comme la toute première. Donc à nouveau je fais mes trois rangs, puis on se retrouve après. fin de la deuxième troisième étape donc 9 euh, rangs, je vérifie où j'en suis donc 1, 3, 5, 7, 9. Je sais que là c'est le premier parce que j'ai commencé comme ça et qu'il apparaît en relief ici. 1, 3, 5, 7, 9. Je suis bien au dixième et ben je fais comme le premier rang, c'est à dire comme le premier rang d'augmentation, je glisse une maille, une augmentation intercalaire, donc quand j'écarte, je vois le fil là, c'est celui-là que j'attrape et dans lequel je fais une maille en plus jusqu'au marqueur. Donc on est parti sur cette euh, moitié là de 15 mailles. J'en ai ajouté 3, je dois tomber sur 18, c'est aussi une façon de vérifier. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tout va bien. Même chose pour cette moitié. Une maille, une augmentation intercalaire, une maille, Enfin, euh, surtout celle qui reste donc pareil là aussi je dois tomber sur 18 donc 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 il en reste 3 ça fait bien 18 voilà donc ça ça représente le bas de ma de ma mitelle poignet jusqu'à peu près là. Maintenant ce que je vais devoir faire c'est tricoter tout droit jusqu'à arriver à peu près par là pour le pouce, donc tout droit jusque là, après je vais rabattre des mailles pour le pouce et ensuite je vais finir tout droit. Mais déjà je vais aller tout droit et pareil on s'arrêtera à cette, à cette étape là, on se retrouve à cette étape là pour voir ce qu'on fait de nos mailles pour faire le pouce j'ai pas mal avancé, je profite que je suis au milieu d'un rang pour vérifier si la hauteur me convient, donc momentanément je mets le marqueur de côté, j'espère que je n'ai pas oublié de le remettre, c'est surtout quand je fais ça j'ai généralement tendance à les perdre, alors, je suis légèrement au-dessus, bon, le poignet va être un peu court, c'est bon, jamais qu'une démonstration, hein. allez on va dire que c'est bon, donc je vais finir le rang, je remets le marqueur et je vais au milieu du rang suivant faire l'emplacement pour le pouce. Donc déjà, je finis le rang et on se retrouve au rang suivant.